donner un curriculum vitae. C'est la, la bande franquette. Quand on part de l'assiette, Bonjour à tous. Euh, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Eric cette Personne là. Je suis de l'UMR Agir, qui est de le côté du parti, mais comme j'ai aucun sens de l'organisation, c'est par là. Euh, je suis accompagné d'Hélène Rénal, qui est euh, de Miat. Et on va vous présenter euh, quelque chose peut-être d'original. C'est pas. C'est pas de l'écologie, c'est voilà, c'est la politique presque. Voilà, c'est l'idée, c'est une vision. Alors, pour que vous saisiez bien le début de l'histoire, écoutez bien. Écoutez bien. C'est ça que nous sommes venus aujourd'hui. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir dès à présent, sinon on va essayer d'aller un peu plus loin. Simae veut dire Centre de ressources interdépartement de l'INRA en modélisation et simulation des exploitations habituelles. Bon, de quoi on va passer On va parler un petit peu de l'empire du passé, record, parce que tout le monde... Mais maintenant, on ne pas tout de suite, tout le monde connaît peut-être pas un record ici. Ensuite, notre nouvelle galaxie qui est SIMAE, et puis, bah, quel spaceship pour essayer d'y arriver et puis c'est pas une maintenance et, et, et pourquoi on est venu chez vous aujourd'hui c'est aussi une bonne question que vous aider à vous poser voilà. Alors, once upon a time donc à l'origine de CIMAE c'est bien le projet RECORD qui est un projet qui est une plateforme logicielle qui a été conçu dans les années de 2000 et quelques par deux départements le département EA et le département mi avec au début, deux ingénieurs. En 2008, il y a eu un développement informatique beaucoup plus important et une extension de la, de la plateforme, avec d'autres départements intéressés par cette plateforme de modélisation et de simulation des agroécosystèmes, qui étaient FAD, SAE2 et le SAD. Mise en place d'une équipe opérationnelle autour de domaine de logiciel, l'équipe record MIAT, et puis des premiers projets pilotes sur lesquels travailler. Après, ben, le temps passe la plateforme commence à vivre correctement, avoir un certain nombre de productions de projets. La mise en place d'une gouvernance avec un comité stratégique, des réseaux des utilisateurs et une équipe opérationnelle record qui travaille sur l'aspect logiciel et informatique. Et puis, des objectifs euh, affichés de cet ensemble de records scientifiques, technologiques et gammes de services. 2017, c'est. Ben, voilà. On continue à évoluer avec des projets de plus en plus ambitieux, euh, des liens à l'international, la valorisation par des productions scientifiques permettant de représenter les, les avancées et logiciels et les résultats euh, liés au projet et puis un certain nombre de productions logicielles, c'est-à-dire bah, des, des plugins sur la plateforme record pour représenter sur la forme de différents formalismes les processus qui nous intéressent. Et puis on arrive à la fin de 2017 et puis on, on s'est dit, mais ça fait 10 ans que vous existez, est-ce que vous avez une petite vision quand même du futur Est-ce que vous voulez continuer comme ça Et donc c'est un peu le projet CIMAE, qui est un projet scientifique, un projet applicatif et de gouvernance, que l'on veut vous présenter. J oublié de dire que RECORD, pour ceux qui ne savaient pas l'acronyme, c'est la Rénovation et Coordination de la Modélisation de cultures pour la gestion des agroécosystèmes. Alors, j'ai fait beaucoup de blabla, mais vraiment la plateforme, elle permet de développer des nouveaux modèles, comme des composants modulaires, donc... C'est bien un jeu de Lego qu'on essaie d'avoir, donc on crée le Lego, on réutilise le Lego, on coupe le Lego à d'autres Lego, on coupe le Lego à d'autres outils, tels que R, pour faire l'étude des modèles. Donc différentes échelles spatiales, temporelles, différents formalismes, parce que ça peut être euh, des, des, euh, du, des, des formalismes forester, du temps discret, du temps continu, enfin tout ce genre de choses. Et puis, il euh, y a toute la partie, comme je l'ai dit, c'est travailler avec les modèles de simulation, parce qu'assez fréquemment, nous, on fait des modèles pour simuler derrière, c'est-à-dire pour utiliser les modèles, et donc toutes les bibliothèques de tests, de calculs intensifs sur cluster, et ça, ça résonne, bien sûr, avec toute l'arrivée du big data et toutes les choses comme ça. Donc, Record, c'est une planète fertile, hein, beaucoup de services développés en logiciel, donc la base du cœur de Record, c'est le logiciel VLE, qui suit le formalisme qui s'appelait DEVS, de l'expertise, de l'utilisation de records dans un certain nombre de projets scientifiques, tels que Éphèse, tels que le 4 pour 1000 qui a lieu actuellement, la construction de workflows, c'est-à-dire bah, des ah ouais ça marche pas est sûr, là, mais non mais euh, oui. il y a dit qu'il le faire ah et bah les apprends donc le laser ne fonctionne pas sur votre écran <rire> ah là, ça, ouais. Ça, voilà. Donc, le fonctionnement d'un certain nombre de workflows, c'est-à-dire des, des processus euh, décrits pour aller de, de l'analyse au calcul et aux simulations. La création d'un certain nombre de bibliothèques, de l'aide au niveau des utilisateurs de records avec des sessions de formation, des cours, des mailing lists et des discussions, et puis bien sûr des actions d'animation euh, avec une newsletter, des journées particulières et des école chercheurs. On avait parlé de, de la gouvernance intersidérale, donc le réseau des utilisateurs. Un comité stratégique qui reprend, les qui réunit les chefs de département intéressés et puis d'autres personnes compétentes. Ça ne veut pas dire que les chefs de département sont pas compétents, c'est pas pour ça, mais c'est d'autres <rire> personnes. Et puis l'équipe opérationnelle record qui sont tous les informaticiens qui travaillent dans le développement film. Donc 10 ans, bilan positif, de nombreuses productions, beaucoup de projets. Et notre connaissance des communautés nationales et internationales. Mais qui a besoin d'expansion. C'est Big Bang, une des images du de Big Bang. C'est pas moi qui l'ai prise. Euh, cependant, euh, le comité stratégique a demandé d'instruire une vision au record. L'ampleur de la plateforme, dans le périmètre dans lequel elle est, est peut-être plus satisfaisante par rapport aux nouveaux euh, besoins de la modélisation de la simulation. On trouve que les questions scientifiques ne sont pas suffisamment en lien avec les productions ingénériques, donc il n'y a pas suffisamment d'interaction entre les deux. Et puis il y a des nouveaux enjeux scientifiques qui ont discuté peut-être le fonctionnement de ce monde, la plateforme et de son organisation. Et donc la nouvelle trajectoire, ce qu'on propose, c'est donc SIMAE, qui s'inscrit dans cette réflexion de vision stratégique innovante et d'ouverture, qui est un projet pour renouveler le record en lien avec le challenge de l'agriculture numérique et d'une agriculture durable. Donc record, comme je l'ai dit, SIMAE, euh, comme je l'ai dit, va essayer d'être positionné autour de cinq hein, euh, dimensions, axes. Recherche, développement et générique, formation, accueil, expertise. Structure, lieu de recherche et de ressources pluridisciplinaires portant en ce sens-là sa modélisation et la simulation informatique des exploitations agricoles, on va voir pourquoi ça, ça, afin de renforcer la dimension complexe, numérique, humaine, spatiale, globale et multicritère de cet objet-là, qu'est l'exploitation agricole. Et le projet, c'est vraiment de créer une véritable interdisciplinarité et un mélange de compétences sur la modélisation. Donc du modèle conceptuel au modèle qui simule. Pour stimuler la recherche pluridisciplinaire, sur la modélisation et la simulation, et favoriser ainsi les synergies scientifiques entre disciplines. Donc le projet scientifique, rapidement, ce qui nous intéresse, c'est le système complexe piloté, multiforme, territoire interdisciplinaire, qui est l'exploitation agricole. Vous regardez dans beaucoup de, de travaux, l'exploitation agricole, c'est un chef d'exploitation avec ses parcelles autour. On sait très bien que ce n'est pas du tout ça. Et quand on veut simuler, il y a un tas de questions à se poser autour de ça, et ancré dans une con un contexte d'actualité sur les questions de résilience, de vulnérabilité, de transition agroécologique, de durabilité, de changement climatique, et en encore de simulation participative. <rire> Qui permettent des recherches disciplinaires, par exemple, c'est juste un début, hein, aux systémique systémiques de l'agroécosystème tel que c'est fait dans E1, FASAD et MIA. Compréhension des processus biologiques de à l'échelle de la parcelle et de la plante cultivée, c'est EA. Compréhension des processus biologiques de à l'échelle de l'animal et de l'atelier animal, c'est FAD. Modélisation, simulation informatique, multisimulation, big data par réalisation, optimisation de systèmes dynamiques complexes, approche, mécanisme, ce sont les termes de MIA. Optimisation dynamique, stochastique, processus de décision, politique publique, là, on se trouve sur le SAE2. Et puis, l'acteur dans son territoire et les interactions, les processus écologiques, on se trouve sur les questions de SAD et de FPR. Mais qu'elle nécessite, justement, de pouvoir les croiser euh, dans des thématiques sur la décision dans l'incertain. Ce n'est pas la euh, thématique de quelqu'un, c'est la thématique de multi département La spatialisation et les contraintes, les changements d'échelle, le multicritère et l'optimisation, et les sciences et démarches participatives et expérimentales. Alors pourquoi l'exploitation agricole à notre avis, donc euh, Stéphane, Hélène et moi, mais je pense qu'il est partagé par un certain nombre de personnes, c'est un véritable défi méthodologique. Prendre en compte l'échelle d'exploitation agricole dans sa réalité multiforme, orienter la conception au niveau des systèmes de culture ou d'élevage. C'est également un changement d'échelle au passage supra pour mieux représenter le système parcelle ou l'atelier animal. Mais c'est également l'importance dans les analyses de résilience et d'évaluation de performance multicritères. C'est également l'intérêt d'avoir une vue plus complète d'une réalité extrêmement complexe. Celle qui peut être considérée clairement à une échelle ne l'est pas obligatoirement à l'autre, dans le cadre de l'analyse, de l'évaluation de la conception. Et puis, c'est assez fréquemment un schéma manquant de l'expression des services écosystémiques qui permettent le passage de la parcelle au territoire. Et pour nous aussi, c'est également une opportunité d'innovation. Parce qu'on sait que beaucoup d'innovations qui sont éventuellement proposées par la recherche sont testées à un niveau qui n'est peut-être pas le niveau de décision et de réflexion qu'est l'exploitation agricole. Et donc, ce niveau peut être opportun, tester un certain nombre de propositions. Et puis, c'est bien sûr une très belle euh, opportunité pour résilier la résilience dans toute son approche euh, complexe et diverse. La base biophysique de la résilience des exploitations agricoles, telles que la gestion de l'eau, le changement climatique, les matières organiques, etc. etc. J'ai dit, il y a cinq dimensions. La seconde, c'est le développement logiciel. On veut s'appuyer bien sûr sur la plateforme Record. Et un peu la, la base, puisqu'on est cette rénovation de, de Record, en tant que communauté, d'outils de communauté, outils de synthèse et de test d'hypothèse. On ne veut pas fermer aux autres plateformes d'intérêt. Produire des cadres méthodologiques génériques pour leur implémentation dans Record, donc les scientifiques sont là pour produire des cadres génériques qui peuvent être implémentés dans Record ou peuvent être implémentés dans d'autres euh, outils. Pardon. Produire des modules des modèles réutilisables avec des jeux d'utilisation. Coordonner la gouvernance de la plateforme RECORD en tant qu'ISC, infrastructure scientifique collective, voilà, donc le RECORD a été déposé, a déposé un dossier ISC une des remarques qui a été faite c'est qu'il manque une gouvernance scientifique, on est là, on veut bien aider, voilà. Aide, aide au choix et aide au pilotage des projets émergés par la plateforme RECORD, parce qu'actuellement, il n'y avait pas une vraie... alors je ne sais pas comment vous fonctionnez vous, au, au niveau de, de Dynafor, mais il y a beaucoup d'appels à projets il y a beaucoup de personnes qui veulent déposer des projets, mais il n'y a pas une réflexion collective sur l'opportunité du projet par rapport à la visée globale de l'unité, de l'équipe ou, ou du groupe. Et euh, ben, ce qu'on voudrait, c'est justement pouvoir cibler les projets pour aller plus loin dans certains aspects et vendre ben, notre savoir-faire dans d'autres aspects. Et puis, contribuer à l'intégration à venir de la plateforme record dans les infrastructures de recherche nationale et européenne, donc on a parlé de l'ISC, mais il y a bien aussi, il y a autre chose que l'ISC, au niveau national-européen, puisqu'il y a des forts liens actuellement, inraj JRC, où il y a la mobilisation d'un certain nombre d'outils de modélisation. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de missions techniques liées à Record, donc notamment tous ces workflows, c'est-à-dire tout euh, le, le chemin euh, qui va euh, du conceptuel à la simulation, à l'utilisation des bases de données, etc. etc. Donc ça, c'est la technologie Galaxy qui est utilisée. Un offre de services en calcul intensif, et ça on y va de plus en plus. Proposer des interfaces de moyens de calcul compatibles avec la simulation participative, donc ça c'est une question qui nous intéresse. On fait de la modélisation participative, mais quelles sont les bonnes propriétés des modèles pour faire de la simulation participative, et quels sont les artefacts à créer pour utiliser cette simulation participative, pour tester des innovations. Mise en œuvre opérationnelle des principes FAIR, bon ça c'est assez classique. Et puis, contribuer à des projets informatiques et méthodologiques transversaux, à différents outils, ISC, par exemple, Galaxy, GeoServer, donc il y a déjà des outils chez vous, mais un des gros travaux va être de pouvoir euh, connecter tous ces outils de façon interactive et intéressante. Troisième niveau, c'est la formation, exporter notre savoir-faire. On travaille actuellement avec un petit groupe à la création d'un espèce de MOOC, je ne sais jamais si c'est MOOC e learning bon, qui s'appelle Mastic, qui devrait être disponible en mars. Euh, 2019, et donc c'est notre première base pour la co-construction d'un certain nombre de formations qu'on aimerait, après bien sûr, exporter dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles doctorales, mais également euh, dans les labos internationaux avec, qui, avec lesquels on travaille. Actuellement, il y a la mise en place d'un labo en Chine, dont on travaille avec le labo international euh, en Inde. Ce sont des formations euh, qu'on peut organiser pour une semaine sur des approches méthodologiques de la modélisation et de la simulation. Une formations Akita Inra Indra euh, également. Et puis, mobiliser enrichir les outils existants. La plateforme de e-learning record, qui demeure, qui demeure c'est un outil record, donc il demeure un mode d'emploi de cet outil-là, mais qui est revisité par toutes ces approches de, de pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre. En, enfin, ensuite, donc, également une plateforme d'accueil, parce que pour moi, j'y crois beaucoup, c'est en tant que centre de ressources, accueillir pour apprendre, partager et former. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des gens qui viennent chez nous pendant trois semaines, un mois, deux mois, pour discuter de leur projet de modélisation, leur projet de simulation, qu'on puisse discuter avec les ingénieurs informaticiens et les chercheurs en résidence chez nous de comment faire. Ils partiront avec leur modèle à eux. Mais voilà, comment faire On apprendra autant que eux, et c'est ça qu'on aimerait mettre en place. Alors là, ce sont des résidences pour doctorants et chercheurs, pour nationaux et étrangers. Et faire le lien, alors à l'époque, à ce qu'il existait, Bon, je ne sais pas, il va peut-être avoir autre peut chose qui va se mettre en place. Et voilà, faire des appels d'offres, ouvrir à la porte à des personnes qui seraient intéressées. Et puis, notre dernière dimension, c'est renforcer notre contribution aux expertises. Donc, vous êtes tous au courant que euh, l'INRA, fusionnant avec ISTA, il y a une nouvelle direction générale qui est sur l'expertise et l'aide aux politiques publiques. On a déjà vu que Record, en tant qu'outil, pouvait euh, faire de la multisimulation pour donner des éléments ou des indicateurs sur certaines expertises. Eh bien, on propose qu'on peut avoir un support technique informatique à des expertises, mais également avoir de l'expertise scientifique aux expertises. C'est-à-dire que les chercheurs présents peuvent également porter des éléments d'expertise, et euh, notamment bah, sur les, les questions de collaboration avec plusieurs GRC, sur des approches collaboration éco modèle économique, modèle biophysique, pour euh, aller plus loin un certain nombre de questions, notamment des scénarisations euh, sur l'évolution bah, de la PAC ou d'autres choses comme ça. Alors c'est voilà, ça, ça c'est les grandes dimensions, c'est très bien tout ça, mais euh, quelle est que la structure Comment on commence à vivre Alors nous, on est en train de faire une proposition, une proposition qu'on va débattre prochainement avec nos chefs de département. Hein. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut que le choix de la structure permette le déploiement de, de l'ambition affichée, sinon bah, si c'est pour rester comme on est, on ne va pas se torturer la tête, favoriser l'innovation, permettre de sortir des clivages entre départements qui ont pu occasionner des tensions par le passé, parce qu'on est toujours dans les projets inter-département. Moi, j'en ai mis un, t'en as, as mis que deux, etc., etc. Et bah, nous, ça ne nous intéresse pas, ça. Donc, voilà. Marc, il prend en parler en tant que chef de département adjoint, que c'est toujours un peu compliqué, ces fonctions là Permettre permet de sortir du privage scientifique, informaticien. Bon, chez vous, ce n'est peut-être pas si vrai que ça, mais dans d'autres unités, il voilà, y, y a deux mondes, et les mondes ne se parlent peut-être pas suffisamment. Et puis, allons bien au-delà de l'activité d'animation, du réseau des utilisateurs, parce qu'il existait un réseau des utilisateurs, de record, dont j'étais l'animateur scientifique, mais c'est pauvre. C'est pauvre alors qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin. À vous Et permettant de consolider les liens actuels entre scientifiques, bien sûr. Ce choix de structure est également respecté bah, des recherches disciplinaires, parce qu'on va demeurer quand même disciplinaire dans notre interdisciplinarité. Les attentes des informaticiens de rester dans ou à proximité d'un contexte informatique très fort, ils en ont besoin, de se ressourcer. Et puis se trouver dans une démarche avec des initiatives connexes, telles que IMAPS. E vous connaissez IMAPS e il y a du oui, il y a du non. Alors, on reviendra sur Imap tout à l'heure. Imap c'est un lieu d'animation qui est porté actuellement par Miat sur, c'est-à-dire, euh, un, un, une modélisation appliquée euh, à la sciences qui essaie de regrouper tout ce qui fait de la modélisation sur le pôle toulousain dans des animations. Et c'est notamment Imap qui porte le, le développement du nouveau pôle Miat qui va se créer euh, prochainement. Digital, donc l'Institut de Convergence Digitale, Agriculture Numérique. Hein. Et puis IDEAS, IDEAS, ben, bien qu'ils ne connaissent peut-être pas, c'est euh, une initiative parisienne sur euh, la, la, la conception participative d'innovation. Voilà. Mais sans modèle. Eux, ils n'utilisent pas de modèle. Nous, on dit ben, on peut aussi apporter des modèles et donc avoir un, une plus-value par rapport aux méthodes qu'ils qu utilisent. Et tout en respectant, bien sûr, le contexte INRA, MIAT, MAD, Agir, ADIMAFOR, ODR, GENFI, j'en passe, bien évidemment. Et donc, notre proposition actuellement est celle-là. On aurait donc Simae, qui intégrerait Record, avec donc ses différents pôles, qui deviendrait éventuellement donc une des équipes de MIAT, Mal, SAB, Simae, qui mobiliserait les compétences d'IMAPS pour la partie accueil et formation, et qui donnerait des idées dans l'autre sens, et qui aurait des liens sur l'expertise avec l'ODR, le Rôle d'OVR, et puis sur la recherche, eh bien, on mobiliserait euh, les questions euh, ou les chercheurs intéressés avec euh, en local Dinafort, Agir, Genfiz, mais. Pourquoi j'ai un truc là Pourquoi j'ai une flèche à bille Parce que Dinafort il est là, c'était au cas où vous ne le voyez pas. <rire> Peut-être que c'est là question s'est il est là Dinafort, c'est le nouveau logo, pas de <rire> et, euh, et qui, bien sûr, euh, dans, dans une expansion euh, nationale et internationale, on trouverait eh bien nos partenaires nationaux, internationaux, centres, etc., digital et un ensemble de, de collègues d'un peu partout. Dernière diapo, puisque j'aurais bien à peu près autant parti sur la, la présentation. Ouais. Mais enfin, pourquoi moi Pourquoi je, on vous parle à vous, vous tous, tous ici, Tout c'est tout d'abord un, un caractère informatif. On est tous dans ce superbe axe de l de, du centre de... La transition agroécologique des territoires agricoles et forestiers, etc. Discuter de fonds de science sur lesquels vous seriez intéressé. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais euh, l'arbre, euh, la parcelle non cultivée, tout ça font partie euh, du, du monde de l'exploitation agricole. Est-ce qu'il y a des représentations simplifiées qui peuvent en être intéressantes par rapport à un certain nombre de questions C'est à voir des outils, des méthodes à afficher, à valoriser, il faut faire évoluer dans le contexte de Simai. Donc là, c'est pareil, on a parlé des bases de données, on a parlé euh, des enfin les gros serveur, comment ça s'appelle le serveur euh... Bon, il y, y, y a des bases de données qui sont mobilisées chez vous, qui peuvent être mobilisées un petit peu différemment. Des sujets techniques à partager, ce n'est pas moi qui les partager, mais d'un point de vue informatique, sûrement, euh, où vous avez sûrement des choses à dire. Et puis, bah, développer une base partisane, pourquoi on dit ça C'est que pour l'instant, notre projet n'a pas été vraiment reçu à l'étage supérieur. Donc, nous, on crée une base partisane <rire> euh, pour des personnes qui trouvent ça intéressant et qui, mine de rien, disent « Oh, Lucie mal, c'est bien !» Si vous pensez que c'est bien, on ne va pas vous forcer. Je... Et etc., etc. Voilà. J'ai terminé. Il y a Claude qui va nous quitter prochainement.